Chers traders et investisseurs, mardi 26 novembre, bonjour. Alors, écoutez, nous avions raison sur nos positions de neutralité que nous évoquons depuis quelques jours maintenant. En tout cas pour le moment, les marchés américains battent des records encore hier et les marchés européens consolident toute la matinée en écho. Euh, notre impression très nette est qu'en l'absence de nouveaux catalyseurs, les marchés européens peinent à progresser et ne souhaitent même pas progresser en Europe. On sent très clairement un manque d'appétence pour de nouveaux plus hauts. Donc, nous verrons bien dans les heures ou les jours qui viennent, il y a en particulier un chiffre très important cet après-midi si euh, nous changerons notre opinion, mais pour le moment nous ne la changeons pas, nous n'avons toujours pas de nouvelle position en swing trading, nous sommes totalement neutres et relativement dubitatifs. Nous ne savons absolument pas ce que vont faire les marchés en swing trading à court ou moyen terme. Nous avons été néanmoins un petit peu actifs ce matin, ce fut une matinée un peu laborieuse. Nous avons réalisé deux trades gagnants sur deux, accompagnés de deux médailles. C'est tout. Nous vous souhaitons à tous une bonne journée d'excellents trades et à demain.